De Paris, chaque coup café, cacao, mangez-vous, chicane à recevez garou, il va nous bien tiger, boule, boule, boule, boule, And C'est qui, pas qui, pas l'œil tout le Good job. <laughs>